Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans ce deuxième jour de Booktube, pour ce deuxième jour de confinement. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous présenter des, une série de mangas, enfin deux, dont, euh, enfin, vous, que certains d'entre vous connaissent déjà probablement, mais euh, que moi j'ai adoré pour divers, du, différentes raisons et euh, qui, sont, euh, qui sont pareil assez accessibles et qui partent des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc, vous voyez, c'est ceci donc, Les Montagnes Hallucinées, qui sont en deux tomes. C'est édité chez Kiyun. et moi ce qui m'a plu dès le début, c'est vous voyez la, la couverture, la texture de la couverture qui est un peu, euh, un peu cuir, un peu tissu, comme ça. Et c'est hyper agréable, ça m'avait bien, bien beauté, surtout vous voyez l'illustration qui est assez parlante, avec cette espèce de visage terrifié, euh, halluciné un peu à l'image de l'écrivain euh, en question. Là c'est le deuxième tome, voilà, donc euh, le, fameux, euh, le fameux Kraken, euh, le fameux et le deuxième c'est dans l'abîme du temps donc celui là c'est un one shot voilà c'est pareil c'est euh, Gutanabe donc c'est un mangaka qui a euh, scénarisé beaucoup d'adaptations qui a gagné pour euh, dans l'abîme du temps donc pour celui là il a gagné le prix de la série en goulême cette année et euh, donc ces deux, ces deux deux titres sont adaptés de chefs-d'œuvre de Lovecraft du même nom donc les montagnes hallucinées et dans l'abîme du temps il y en a un troisième qui est sorti euh, qui est sorti euh, le 5 mars dernier qui s'appelle la couleur tombée du ciel le non c'est la couleur si la couleur tombée du ciel je l'ai pas encore vu mais j'ai hâte et parce que j'ai vu des extraits vous pouvez euh, le voir sur internet et c'est vraiment vraiment hyper joli euh, voilà, donc euh, moi j'ai jamais lu Lovecraft à la base, euh, ça fait un moment que je me dis que je veux le faire, mais je me suis dit, euh, je me suis dit en voyant ça, euh, ce qui m'a attiré l'œil dans une librairie, je me suis dit bah c'est l'occasion. Et en effet, c'est euh, je, je, du coup je pense que ceux qui l'ont lu pourront l'attester mieux que moi, mais euh, ça, ça, c'est assez fidèle à l'univers euh, terrifiant et euh, assez sombre de Lovecraft. Donc Les montagnes hallucinées, c'est un texte qui se lit très bien, c'est... Euh, une équipe de sauvetage qui va en, en Antarctique et qui découvre le campement en ruine de, de, de, du professeur Lake, qui a, bah, dont, dont l'équipe a complètement disparu. Et ils ont disparu juste après avoir annoncé une découverte absolument extraordinaire et merveilleuse. Donc, euh, voilà. Et euh, en fait, le, le, les, les gens qui viennent découvrir les restes de l'expédition découvrent des horreurs, donc des dépouilles complètement calcinées, complètement dévorées, enfin... Quand on voit les cadavres on se dit donc c'est très suggéré c'est pas du tout gore hein, c'est pas le but euh, de toute façon pour Lovecraft c'est pas enfin, le but c'est la suggestion donc euh, arriver c'est très suggéré c'est voilà donc le, le, les gens qui découvrent ça sont un peu euh, sont perturbés euh, et en fait c'est au pied de, de, de grandes montagnes noires qui cachent apparemment euh, des secrets terribles voilà qui sont pleines de ténèbres donc euh, c'est vraiment génial euh, au niveau suspense et, euh, et montée euh, monter de la terreur, montée un petit peu de, de, de cette ambiance un peu, euh, un peu fantastique euh, qui terrifie, c'est vraiment hyper bien fait. Donc je vous montre un peu les débuts du dessin. Donc là, c'est le début. Euh, il y a très peu de couleurs, hein, c'est en noir et blanc dans, dans celle-ci. Mais vous voyez quand même des déclinés un peu bleutés. Et voilà, je vous montre, je vous ouvre une page complètement au pif. Moi, ce que j'aime beaucoup... C'est euh, les paysages et surtout les, les, les expressions des gens. Euh, je vais essayer de vous en trouver un. Je sais qu'il y en a, on le voit mieux dans, euh, dans l'abîme du temps. Là, je n'ai pas parcouru les pages. Mais vous avez quand même des, euh, des expressions du visage parfaitement terrifiées et, euh, et, et sans qu'on voit ce que voit la personne. Mais je trouve qu'il y a un travail quand même sur le... Sur, le, le, sur les visages, sur la façon de, de, créer, de, de, de suspendre le regard comme ça, qui est, qui est vraiment génial. Et, et tout est extrêmement bien dessiné, il y a beaucoup de rythme, il y a un espèce de, de, de silence narratif qui s'installe assez régulièrement, qui permet d'admirer et de rentrer dans cette espèce de truc horrible, mais indéfinissable du fin fond des ténèbres de, de Lovecraftian. Et le deuxième tome est pareil, c'est très rythmé, il y a beaucoup de suspense, euh, et voilà c'est vraiment à la fin du premier je me suis dépêchée d'acheter le deuxième parce que pour la petite anecdote je le chroniquais sur un site et le deuxième tome tardait à venir et j'ai fini par l'acheter avant même de le avant même de le, de le récupérer quoi voilà je vais pas vous spoiler mais vous avez quand même plein de juste pour voir l'image vous avez quand même plein plein de choses très très jolies euh, les nuances de gris sont très travaillées y a, le texte est bien réparti les vignettes sont, sont, sont bien, enfin voilà, vraiment c'est un truc qui se dévore assez rapidement, c'est vraiment très chouette. Pour ceux qui veulent découvrir Lovecraft et l'univers, c'est vraiment génial. Et même pour ceux qui n'ont pas envie du tout de découvrir Lovecraft et qui aiment bien les choses type fantastique, horrifique, c'est vraiment génial. Et celui-là, moi je crois que j'ai préféré celui-ci. C'est euh, en fait un professeur encore, c'est souvent des professeurs. Euh, qui, va chercher avec, euh, qui va chercher vivement les traces d'une civilisation inconnue. C'est quelqu'un qui, euh, qui vit paisiblement avec sa femme, c'est dans les années 30 souvent ça se passe. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui vit avec sa femme et ses enfants très paisiblement, qui est professeur à l'université euh, de je ne sais plus où d'ailleurs. Et, euh, et un jour, il s'effondre en plein cours. Il tombe, il tombe. les élèves disent « mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive ?» Et il reste un moment euh, couché, il est complètement inconscient dans un semi-coma et quand il se réveille, euh, toute sa santé physique est bonne mais il est, on dirait que ce n'est pas la même personne. Il ne parle pas la même langue, euh, il est complètement déconnecté, il parle un dialecte étrange et il s'intéresse particulièrement aux textes occultes. Donc sa femme finit par le quitter, euh, son premier fils aussi, et c'est son deuxième fils qui va rester près de lui. Et il va y avoir une espèce de double personnalité, une espèce d'instinct, quelque chose qui va le posséder un peu, et qui va le pousser à la recherche, notamment de ce fameux Necronomicon. Hein, c'est euh, l'ouvrage maudit du monde de Lovecraft qui, qui rassemblerait enfin, tout, tout, toute l'horreur du monde et toutes les ténèbres que cache, que cache ce monde-là. Donc c'est deux adaptations qui sont très réussies dans l'ensemble, je trouve. C'est vraiment bien et, euh, et c'est très court. Euh, ça, ça permet de découvrir Lovecraft un petit peu plus facilement que par écrit. Moi, je suis très fan des romans graphiques, des adaptations en romans graphiques. Là, c'est très bien. Et euh, je voulais. Euh, donc là, c'est pareil, hein, je vous le feuillette rapidement. Euh, je voulais juste. Voilà, vous voyez par exemple là, l'air halluciné du professeur euh, Peasley. Là où on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien son visage, là on voit vraiment les yeux, et c'est souvent fixé là-dessus. C'est-à-dire plus fixé sur le, le, le, ce que la personne voit que sur l'objet de la terreur elle-même. Et moi j'adore quand c'est comme ça parce que c'est beaucoup plus prenant et beaucoup plus envahissant. Et, euh, et en fait, y a, par contre, enfin, ce n'est pas obligatoire, mais y a un, je ne sais pas si c'est le cas dans le roman, enfin dans l'œuvre le, le, originale, mais dans l'abîme dans du temps, il y a une référence aux montagnes hallucinées. Donc il y a des personnages, notamment un, qui réapparaît, qui réapparaît là-dedans. Voilà. Donc ça, ça se passe après. Donc s'il y a des spécialistes de Lovecraft, vous pouvez commenter ce que je dis, parce que c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le lise. Donc si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne lecture, et puis je vous dis à demain pour, euh, bah, pour un, un, nouveau, un nouveau truc à vous montrer. Quoi. Voilà. Bonne journée, au revoir.